Salut à tous, c'est Tsukoiz les de la folie bande de Niamangulu Et ouais ça fait longtemps, ça fait une longue absence, on est vraiment désolé parce qu'on était occupé, les vacances, compagnie, tu connais. Alors aujourd'hui tout simplement, on va aller faire une grosse interview dehors là, on va aller voir ce que pensent les gens du transfert de Neymar au PSG, on va aller voir ça. Sans ça, direct bande de Niemangulu. Salut, ça va bien Ça va, ça va et toi Très bien. En tout cas, il y a un beau soleil, on est bien, ça fait du bien. Hein ouais, c'est cool. Bonjour monsieur, vous allez bien Oui, bonjour, ça va, ça va bien. Salut, ça va Ça va, tu vas bien Très bien. On voit que t'es musclé, toi. Ça va, tu pousses hein oh, Non, non, du tout, du tout, du tout, du tout. Alors voilà. Donc, euh, je pense que récemment tu as vu la grosse news que Neymar vient au PSG. On a carrément payé une clause de 222 millions d'euros, ce qui est énorme. Tu en penses quoi de ce transfert Tu en penses quoi de tout ça Un petit peu de ça là. Bah, c'est un peu de joueur. En plus il est au PSG c'est normal qu'on le paye cher. Comme hein. 222 millions hein. Bah ça vaut le coup Franchement c'est abusé, abusé Même si bon c'est un bon joueur tu vois c'est un, un peu disproportionné par rapport, à, par rapport au mercato et tout ce, qui, tout ce qui se passe Donc tu penses que c'est un mauvais choix de Paris d'avoir pris Nema à ce prix là ou tu non. penses que c'est rentable Non je, je pense que ce sera rentabilisé de toute façon avec la vente de maillots et tout, ouais, et tout alors, ce qu'il y a le marketing derrière Mais je pense que c'est quand même disproportionné pour un joueur alors, du coup, il y a une grosse news, c'est que Neymar vient à Paris ouais. pour 222 millions. 222... C'est énorme, hein C'est beaucoup d'argent. Tu en penses quoi de ce transfert-là Tu penses que c'est limite où ça passe Bah, en vrai, 222 millions, si tu prends juste les chiffres comme ça, ça te paraît énorme. Ouais. Maintenant, il faut voir par rapport à l'argent que ça génère. Il mm -hmm. faut voir que l'industrie du football, c'est quelque chose d'extrêmement rentable. Les maillots, tout ça et tout, bien sûr aussi. Les maillots, bien sûr, mais il n'y a pas que le maillot, il y a tous les matchs qui sont rediffusés, il y a la publicité autour de tout ça, donc ouais. forcément, ça génère beaucoup d'argent. Tu penses quoi Ça vaut le coup, c'est un bon joueur aussi. Ça vaut le coup, mais c'est cher quand même. 222 millions, c'est quand même énorme, quoi. Est-ce que tu penses que c'est rentable, l'argent Je pense que ouais, ça va être rentable, vu que c'est quand même le troisième, pour moi le troisième meilleur joueur du monde. Je pense qu'il va quand même rapporter beaucoup d'argent, C'est qui le premier C'est Ronaldo. Non, c'est Messi. Après c'est Messi, Lionel Messi. Lionel Messi. Messi, quand même pour moi. Ouais. Tu crois tu quoi Moi je trouve que c'est très bien. C'est très cool pour le PSG. La somme en elle-même est importante, mais vu quand même, mais 200 vu... millions. Il va, ram... il va rapporter encore plus au PSG. Il va rapporter encore plus au PSG, donc du coup ça pose pas trop de problèmes. Donc ouais ça semble abusé, mais en même temps ça rapporte aussi des sommes d'argent qui sont complètement incroyables. Donc au final il faut relativiser. L'argent dans le football ça a toujours évolué comme ça. Donc voilà, c'est vrai. Vous en pensez quoi de ces 222 millions C'est un, un gage pêche par moi. Bah ouais. Oui. Parce que pourquoi Pourquoi 220, euh, vous pouvez acheter d'autres joueurs. Ça va très mieux pour euh, le PSG. Parce que ça, ça prend de risque 220 millions par un joueur. C'est beaucoup quand même. Bah ouais c'est. Et vous vous en pensez quoi, monsieur Je sais pas. Pour vous, vous c'est bien, 222 hein, millions, parce que vous, monsieur, si vous avez 222 millions, monsieur vous allez faire plein de choses, vous, hein Ouais, bien sûr. Vous allez faire des choses un peu euh, sombres, hein Bah ouais, ouais. Il, peut, il peut même, uh, même acheter un wing oui, je crois. Vous <rire> un 222 <bout de> <rire> millions, vous ouais. pouvez, euh, faire plein de choses, hein Bah ouais. Et toi, du coup Bah, ça vaut le coup, mais c'est mieux qu'il reste au Barça. Ouais. Parce que c'était son équipe préférée. C'était mon mais équipe préférée. Mais va dire qu'il en a marre de rester à l'ombre de Messi. Ouais, ça, ah c'est ouais, vrai. C'est ouais. un joueur qui peut briller, tout seul, ouais. tu vois Ouais, ouais, ouais. Après le fait que Neymar vienne ici à Paris, est-ce que tu penses que ça peut créer en gros des fans qui ne sont pas forcément fans du foot, du PSG, mais sont fans que de Neymar par exemple Ouais, c'est possible, je pense. Si les gens sont vraiment fans du joueur, il y a moyen qu'ils soient vraiment intéressés par ce qu'il fait, ce qu'il ouais. sur le terrain. Paris, c'est pas, c'est quand même une belle équipe, c'est quand, quand même des bons joueurs. Donc, euh, il y a moyen que ça apporte aussi quelque chose à Neymar. Certes, il sort de Barcelone, maintenant, on n'est pas non plus une équipe euh, de des deux albanaises. Ouais, euh, ça va. va il ouais. y a moyen que ça apporte beaucoup à tout le monde. Ouais. Pour les joueurs qui suivent que Neymar, ouais, carrément. Alors, alors, aujourd'hui, j'ai un truc à te dire, très important. Je pense que tu es au courant de Neymar quand même. Hein. Oui. Il vient pour 222 millions au PSG. Tu en penses quoi bah ouais je trouve que c'est euh, pour un joueur de foot c'est euh, abusé quand même mm -hmm. mais euh, c'est une bonne chose pour le PSG, pour la Ligue 1 de recevoir. Euh... C'est vrai que la Ligue 1 comme ça elle est plus euh, mis ouais. en avant. Voilà. Vrai. En plus, euh, ouais ça va nous renforcer. Ouais, ça va renforcer plus de joueurs ouais. euh, à venir en Ligue 1. Il y a déjà Bano Teddy, mm -hmm. euh, euh, des joueurs comme ça. Quoi, ouais. De classe mondiale. Ok. En tout cas, merci beaucoup en tout cas. Hein. Je prie, pas allez, bonne journée. Bonne hein. journée, bon courage. En tout cas, merci les gars. Bah, de rien, Merci ah, à, vous. à vous. Allez, bonne je journée. Merci vous. beaucoup. Au revoir. Bon, en tout cas, je te remercie en tout cas pour toutes ces réponses et merci beaucoup en tout cas. Allez, bonne journée. En tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo et je vous dis qu'en face de moi il y a des keufs là-bas qui me regardent depuis tout à l'heure, c'est un peu dérangeant, mais bon. Alors en tout cas, lâchez un pouce bleu, suivez-nous sur Twitter, Twitter, sur Twitter, hein. Instagram, Facebook et tout. Et euh, bah, je vous dis à la prochaine. Hein. Et vous en pensez quoi vous de ce transfert-là Vous en pensez quoi dans les commentaires, s'il vous plaît. Allez, ciao